Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les polygones. Le terme polygone vient du grec poly qui veut dire plusieurs, gone qui veut dire angle. D'ailleurs à la fin de la vidéo on verra que ces figures géométriques ont entraîné la mort d'un homme, un grec justement. Mais ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc on va voir aujourd'hui le polygone, on commence par sa définition. Tout simplement un polygone c'est une figure à plusieurs côtés. On va beaucoup voir également dans ce chapitre les polygones réguliers. Donc toujours la définition, un polygone régulier un polygone dont les côtés et les angles sont isométriques. Isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur. Donc tous les côtés d'un polygone ont la même longueur, tous les angles d'un polygone ont la même valeur. On va maintenant passer au nom des polygones en fonction du nombre de côtés. Vous faites un tableau à deux colonnes allant de 5 à 10 côtés. Vous essayez de vous rappeler maintenant le nom des polygones. Voilà, c'est fait. Donc je vous affiche le nom des polygones, c'est le pentagone à 5 côtés, l'hexagone à 6 côtés, l'heptagone à 7 côtés, l'octogone à 8 côtés, l'énéagone à 9 côtés et le décagone à 10 côtés. Il faut connaître ces noms par cœur parce que par exemple on vous demandera de tracer un heptagone, il faudra que vous sachiez que c'est une figure à 7 côtés. D'ailleurs pour votre culture générale, le pentagone c'est également le nom d'un bâtiment aux états unis pour l'armée états -unienne. Et l'hexagone, c'est aussi le surnom qu'on donne à la France parce qu'en géographie, on a un peu l'impression que ça a une forme d'hexagone, ce pays. Maintenant, comment on construit un polygone On va voir deux méthodes. Aujourd'hui, on va en voir une en particulier qui utilise l'angle centre. Alors, qu'est-ce que l'angle centre C'est l'angle qu'on obtient quand on relie tous les sommets d'un polygone avec le centre du polygone. Si vous regardez l'angle en vert, si on fait tout le tour, ça fait 360 degrés. On a fait un tour complet. Alors du coup, l'angle au centre à chaque fois vaut combien 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Ici, je vous ai représenté un pentagone, donc chaque angle au centre vaut 360 degrés divisé par 5. Et en l'occurrence, pour ce pentagone à 5 côtés, 360 divisé par 5, ça fait 72 degrés. Chaque angle vaut 72 degrés, c'est grâce à ça qu'on va construire un pentagone régulier. Voici les étapes. Donc on commence par tracer un cercle, puis un rayon. Ensuite, on mesure l'angle au centre, donc pour le pentagone 72 de degrés. Et grâce à cette mesure, on trace un deuxième rayon. On recommence, un troisième rayon, etc. etc., etc. à la fin, on a tous nos sommets. Il ne nous reste plus qu'à relier les sommets et on a un beau pentagone régulier. A vous de faire ça dans notre catégorie pour vous entraîner. Archimède est un grand scientifique grec et il adorait les figures géométriques. Tant et si bien que quand sa ville Syracuse fut envahie par l'armée romaine, il s'en rendit même pas compte. Il continue à dessiner des figures géométriques sur le sol. Un soldat romain arrive et veut l'arrêter. Lui, il, dit, il lui crie « Ah, n'efface ne, pas mes figures, c'est plus important !» Alors le soldat romain, il n'a pas dû aimer parce que il l'a tué. <rire> et le conte de l'histoire, c'est que le général de l'armée romaine savait que Archimède était un grand homme et il voulait l'épargner pour s'en servir plus tard. Alors surtout, ne faites pas comme le soldat romain, et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.